Tuto rapide sur le tableur. Donc, vous êtes sur cours en ligne maths 5e, semaine du 5, septembre, du 5 décembre, exercice tableur. Alors, déjà, il va falloir récupérer ce fichier. Donc, vous le mettrez là. Vous venez ici sur cette icône télécharger. Et là, il va falloir retrouver où il est. Donc, moi, là, je suis sur Firefox. Je le retrouve là. Je peux venir ici. Sinon, euh, vous trouvez une autre méthode. Là. Moi, ça s'affiche ici et on me dit que c'est dans « Téléchargement ». J'ai plein de trucs dans « Téléchargement ». Alors, soit vous le repérez, sinon vous pouvez vous mettre ici, dire « Dernière modification » et puis vous prenez la dernière modification. Si ça s'ouvre avec LibreOffice, c'est la fête. Sinon, j'aurais pu aussi cliquer droit « Ouvrir avec ». Alors, je vais avec une autre application, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est LibreOffice. Si vous ne l'avez pas, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Bref, ça s'ouvre. Super. Ici, on ne voit pas la fin. Donc, je vais venir entre A et B. Je viens ici, entre A et B. Je clique gauche, je reste cliqué, je vais à droite, et voilà. Maintenant, on voit. Ici, ces cellules-là, les valeurs, je veux les centrer. Alors là, je clique gauche sur B, je reste cliqué, je vais... Euh à droite ou avec la souris je bouge et je viens ici sur l'icône centré sinon il faut aller la trouver dans format voilà euh, après ici je vais changer la police celle là donc je clique dedans par exemple je vais les chercher euh, comique voilà et euh, par exemple celle ci ici je vais chercher times euh, ah, je l'ai perdue. Ah non, je crois qu'elle était en bas, en fait. Donc, times. OK. Donc ici, je peux changer euh, la police. Puis celle-là, je veux la mettre en 12. Et puis celle-là, je veux la mettre en euh, 14. Ah, ça ne tient plus dans ma cellule. Eh bien, je reviens ici. Je décale. OK. Je veux la mettre en gras. Je viens ici sur l'icône gras. Je veux la mettre en rouge, en... Euh, ouais, je vais mettre en bleu. Du coup, je clique à côté de la flèche ici et je mets en bleu. Euh, je veux euh, mettre toute cette ligne-là en fond jaune. Euh, non, je vais changer euh, voilà, couleur darrière plan et je vais mettre en orange. Voilà, donc j'ai toute la ligne qui s'y met. Euh, mais en fait, je ne voulais pas toute la ligne, je voulais juste celle du tableau. Donc je fais CTRL Z. Pour revenir en arrière je vais sélectionner donc clic gauche ici je reste cliqué jusque là et là donc je mets mon en orange très bien en fait ces cellules là elles sont un peu trop larges, donc je vais les resélectionner et je viens ici si je décale un peu là je vais tout décaler d'un coup c'est assez pratique autre petite chose dont on n'aura pas besoin ici mais qu'il faut savoir faire si par exemple ici j'écris un et qu'en dessous, j'écris 2. Je viens venir ici, je prends la poignée, je redescends, et automatiquement, il écrit tout d'un coup. Euh, je vais le centrer. Si au lieu de partir de 1, je veux partir de 10, et qu'au lieu d'ajouter 1, je vais ajouter 2, ben, je vais mettre ici 10 et puis là 12. Et j'ai en fait sélectionné les deux cellules. Donc je redis, je clique sur la première, clic gauche, je reste cliqué, je prends là. Et une fois que je suis ici, je viens prendre la poignée à droite, clic gauche et je descends. Et là, je peux aller jusqu'à la fin des temps, tout en bas de mon tableur. N'y allez pas trop parce que ça risque vous allez vous perdre. Je, sais, je centre, je me mets là et je centre. Je veux trouver le total là, ici d'élèves qui ont participé à ce sondage. Je vais écrire ici total de nouveau je sélectionne ma cellule, euh, ma colonne et je centre Et ici au lieu de faire le calcul là je peux l'avoir fait, je vais écrire une formule qui va me calculer tout ça. Donc je, la formule c'est égal. Il faut tout ajouter donc ça s'appelle une somme. Je mets somme, ouvrez la parenthèse, et je vais parler de la première cellule. La première cellule, elle s'appelle B2. Donc je mets B2 en majuscule ou non, c'est pas grave. Deux points, et je mets le nom de la dernière cellule. La dernière cellule, c'est H2. Donc j'écris H2. Je ferme la parenthèse, et au miracle, il a trouvé le résultat.